T'es en train de faire quoi là oh <rire> C'est la funk lyonnaise La funk lyonnaise Ouais la funk ouais. lyonnaise Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo cuisine Nous sommes ici à la Marinade Comme écrit sur le voilà, pôle je, Joel J'en fous j'ai dit à la Marineford À la Marineford Ouais c'est dans One Piece Ça va quand mon gars Joel ouais. aujourd'hui on va faire des tacos Dans le meilleur tacos de Lyon apparemment Et on va voir euh, qui va faire le meilleur tacos Sachez que sur les deux vidéos cuisine qu'on a fait avant j'ai gagné à chaque fois et là il a dit tu sais quoi là on est sur mon espace, on est sur un snack. Ouais, on est sur mon raté. Voilà on est sur mon raté, ouais. on est sur des sandwichs, il est confiant. Comme il l'a dit, la marinade, si vous demandez à vos potes quel est le meilleur tacos de Lyon, vous allez très souvent entendre ce restaurant en revenir, donc euh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire ici. Dédicace à la marinade qui a accepté de nous accueillir aujourd'hui. On va avoir comme d'hab un hein, chef qui va nous montrer comment faire un tacos. Après nous-mêmes on va essayer de faire notre recette avec nos petits ingrédients. Regardez, on est dans le cadre et tout, ici ouais. c'est sympa, ils sont déjà en train de préparer les choses et tout tôt le matin, voilà je vous cache pas, c'est tôt le matin histoire d'éviter les... Il y a pas pour manger un tacos voilà. histoire d'éviter les clients et tout donc c'est cool, voilà pour la vidéo dédicace à la marinade, c'est à Villeurbanne et tout, n'hésitez pas à venir, et si vous venez, dites que vous venez de la part de Zach comme ça au moins ils ouais. montreront, qu'on enfin, ouais. montre qu a un petit peu vous des vous gens une qui viennent nous, non, exactement je veux, je... <rire> vous offriront une canette, ce sera financé par Joël, donc voilà pour l'introduction, on va avoir le chef maintenant qui va nous montrer comment faire un petit tacos lyonnais, tacos lyonnais bien sûr parce que sinon je sais que dans les commentaires YouTube va me dire ah mais tacos c'est mexicain. Non, non. Tacos mexicain Bon, ça ouais. va, ça vient d'ici. Maintenant, on va voir le chef qui nous montre comment faire les tacos. Et après, derrière, on s'y mettra nous-mêmes en espérant réussir. Vous pourrez juger les recettes. Donc, on est avec le chef. Bonjour, ça va, monsieur Bonjour, Vous allez ça bien Ça va, ça va, il vous bien. Ah, ça va se faire vous faire... Allez bienvenue. Merci, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir. C'est vous qui allez nous montrer la recette, comment ça se passe. Donc, il va faire un premier tacos pour nous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je crois ouais. qu'on va commencer par la viande. Et il va vous donner les explications et les secrets d'un sandwich réussi. C Alors, euh, la viande, aujourd'hui je vais faire un tacos avec escarpe de cuirie, avec supplément chicken panier PC. Okay. Après, on va rajouter d'autres suppléments, encore, en même temps qu'on fait notre tacos. D'accord. Alors, je commence par. On vous suit. On va envoyer la viande de grillade. C'est la viande qui est cuite sur la plaque. Voilà. Après, on la balance sur la grillade, comme ça. Voilà. Oh, ça, lourd, hein, ça. voilà. Et la viande, elle est bien fumée au goût de charbon. Ça, ça t'inspire, Joël T'aimes ce que tu vois ou pas On va en manger comme ça, tu sais, mettre dans une assiette avec du ketchup. <rire> Alors, maintenant, on a de notre viande à cuire doucement, juste avec la fumée. En même temps, je vais préparer la galette là-bas. Ça, ça a l'air technique, la galette. Alors, on prend la galette, on prend cette galette. Allez, montrez nous le secret Alors, Alors ça. On pose la galette, qu'elle soit bien. Franchement, il y un un peu c'est la sauce fiche. La sauce fish, Ouais. Ça vous, vous allez dire que c'est une sauce bizarre. Vous allez goûter, vous allez goûter. Ouais, sauce fish avec du poulet curry ouais, bien envie de goûter ça. Ouais. On va mettre un peu sauce fish, Sauce fiche. Fiche et tartare. faut mettre pas mal de sauce. Pourquoi faut pas qu'il soit le tacou sec. Ok. Ouais. Moi ce que je veux, c'est le taco qui soit fini. Je veux rien jeter. Alors, on commence par mélanger la galette. Pour mélanger les sauces, faut il faut ce soit bien bien mélangé et partout. On commence comme ça. On fait la première galette, comme ça. C'est une technique le woka. <rire> non, t'inquiète. Je sens que j'ai le... la main à la chance que je vais faire quelque chose. Voilà. Eh, hey, tu c'est impressionnant. <rire> voilà. Oh moi, je pensais que c'était au couteau. Moi, je pensais que c'était avec ça. Avec mais la cuillère. Non, non, non, avec les doigts qu'on fait. On va mettre un peu petit... de chouka. Ok. Ah, chaque chouka, j'aime bien ça. Pas trop. Chaque chouka, c'est mélange de poivron. Exactement. C'est très bon ça pavron, tomate, c'est pareil, aussi pareil, on mélange pareil aussi, pour bien mélanger, très bien. voilà comme je fais, ça part bien, hein Voilà. Ça, ça part très bien, hein on va rajouter un peu les olives, ok, encore un peu ouais, d'olive, oui, On sent en les olives dans les tacos, Olive dans les tacos c'est énervé, ouais. j'aime bien aussi euh, tout ce qui est chou rouge et tout ça c'est lourd, Eh hey, les amis, on est en train d'assister à quelque chose de grand là, Allez. Ah, ça va vraiment être Paris Lyon quoi en termes de tacos. là voilà, Gros. Oh imagine je gagne sur ton terrain. Vous entendez toujours des tacos lyonnais, tacos lyonnais là vous l'avez pour de vrai là. On a dit qu'on va un chicken avec. Ok donc tu mets chicken et chicken ça va à la friteuse aussi. Exactement après okay. il y a une façon de cuire aussi le chicken. Ok c'est comment? Soit tu le fais cuire avec les frites. Ok. Là je donne des astuces. Parce que comme ça ça cuit bien à l'intérieur. D'accord. Qu'il soit... Qu soit tendre. Ou soit tu le fais cuire tout seul mais la température pour qu'elle soit à peu près à 160. Ok. Ouais. Sinon, oh, il est cuit et l'intérieur il est.. Ok, donc cuite. soit à 200 avec le frit, soit à 160 Exactement, là je vais avec les frites, bah, je l'en mets à 200. Oh, ouais. Je reviens voir mes viandes. Allez, retourne voir la pièce Maintenant, de je retourne voir ma viande. Maintenant, la viande. Il est où le Parisien Il est là, il est là. Il est là, le Parisien. Maintenant, il faut que ça va faire la tasse aussi. Ça sent bon. Hein. La viande, il faut que tu la toujours tourné parce que c'est ça, ça, il est sur la face bas Donc mmh. ça cuit vite. Ça brûle. Voilà. Tu sais que vraiment, Joël il a dit un truc vrai, t'as envie d'y foutre dans une assiette et de manger comme ça. Ouais, avec du ketchup. <rire> avec à côté, et ça, c'est ce que je vais utiliser tout à l'heure, de l'escalope à la crème. Ça, c'est l'escalope à la crème, ouais. Elle est là. Donc en fait, il fait pré-cuire l'escalope à la crème ici, parce qu'il y a de la crème, etc. Donc il commence une pré-cuisson avant de le passer à côté. Sur, euh, sur quoi déjà Sur la grille. Sur la grille, pardon. La grille. Je vais dire sur la broche, mais c'est pas la broche, sur la grille. Là, c'est bon, c'est cuit les frites. Là, c'est bon, c'est cuit les frites, let's go. Là on va parfois, on va véter nos frites fort. Parfait. En ce petit, -temps, on va le remettre en cas. Parce qu'on sait que c'est pas cuit encore. Tu vas me dire comment c'est Bah, je sais. Je touche, je sais. Ça, ça c'est l'esprit de du... voilà. l'expérience. Est-ce que nous aussi on, a... Moi aussi, on veut des gants, ça fait professionnel. On va voir des gants là, Ok. <rire> Comme le frérot sur Twitter qui qui dégâté. Ah ouais, mais mec qui est dépoté Ouais, il est dépoté un bon des ouais. Potes avec le ouais, ouais, ça me filme ça Ah, c'est bon C'est bon, t'es avec tes gants grand, là, t'es content ouais, ouais. Mais toi, on dirait un braqueur toi Comment ça Qu'est-ce ouais. que tu sous-entends, monsieur euh, Je vais avoir des problèmes Je sous-entends que t'en dirais un braqueur Là, mon chicken, je vois, il est cuit, je vous en prends. Maintenant, il y a façon coupez couper le chicken. Chacun sa façon, moi je fais comme ça. Je tiens Ouais. C'est un bail à descend hein. Voilà. <rire> il sort comme ça dans ton petit Voilà. C'est chaud. Ça, ça donne ça dans un tacos. Là, je prends juste ma casse. Je choisis des, des, mes morceaux de viande. Comme celui-là, il est prêt. Je le mets là. S'il veut aussi. Et voilà. C'est dans ton tacos, il y, aura, il y aura un morceau d'eau. Non mais tu sais que moi je vais pas réussir à faire comme as fait là. Hein Allez. <rire> là là t'as fait un truc très noir. Non je pense déjà bien déjà elle est bien. Ah. Quelques frites. Les gens ils me disent pourquoi vous mettez trop peu de frites. Ils ont raison. Faut pas trop blander de voilà. frites. Moi ça. je vais me plaindre. Les Grecs souvent euh, à Paris ils aiment bien me mettre. Ça de garniture et 15 tonnes de frites pour ne pas utiliser de la matière première. Vous êtes des petits bâtards. Vous un comme ça. Vous mettez jamais Venez voir là, pour quel moment. Venez là. Le cuisine est en face de clients. S'ils vont qu'on met trop de frites, tu nous arrêtes. Ça t'inspire cette recette avec de la viande hachée C'est vache qui C'est pas celle de Lidl. Voilà, c'est Voilà. À base de lait d'éléphant. Ça, c'est du vrai truc de vache. C'est un d'un saut de 1 kg. C'est écrit vache qui cuisine. Mais celui-là, c'est pas de vraie vache c'est de la pâte. Il n'y a rien dedans. Nice. Ça, c'est ouais. vrai vache-quiri qu'on achète dans les vrais. Ça coûte cher et la qualité de est là. Ils sont consciencieux, hein, ces messieurs -là. Non, je pense que je vais te faire des travaux. Là. Sauce fromagère, viande hachée, vache-quiri, olive. Ça va faire un truc sérieux. Lui, là, il va faire du pâté. Un truc de Doberman, il va mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de fromage, un peu de, de maïs. Il parle beaucoup, hein il parle beaucoup. Il va, il va mettre quatre sauces. Ok, c'est bon, je vais le démolir. C'est bon, je vais le démolir. Il va t'as trop parlé. Eh, hey, je suis venu à mettre, la base, je je vais mettre suis mettre à la je il va pas des pâtes, du sel. Je vais le démolir, je vais le démolir. C'est le vrai boursin, ok. Super. Du vrai, du Vous voyez, c'est des vrais boursins. Nickel. Ah ouais, mais vous êtes généreux. Et c'est comme ça, je vous cache pas, c'est toujours comme ça. Vrai la sauce fromagère, Joël, il voulait. c'est la sauce la plus gangster de l'histoire des tacos. On met bien au milieu. On rajoute un peu. Vous allez dire il y en a beaucoup. Mais non. Maintenant, comment faire C'est le moment important. c'est le, le moment important. Bien mélanger que la sauce, il y en a partout. Voilà, et après, tu viens. faut que ça, C'est bien là, d'accord okay. Tu tires. tu tires pour que ce soit bien bien carré l'intérieur. Okay. Tu tournes, tu récupères celui-là, tu viens comme ça, je vais ça en ralentir. Tu viens comme oh, ça. Pour ralentir. <rire> comme un enveloppe. Faut Il faut qu'il soit bien fermé aussi à la fin. Mm. Qu'il soit comme ça. Après on va le préparer, on va le mettre au four. Okay. ok, cuisine, on va le gratiner, on va le mettre dans le four. Super. Alors, je vais faire juste une partie avec miel une partie sans miel on sait jamais le taco s'est sorti si jamais regardez-moi voilà, cette euh, cette œuvre d'art pour vous donner du contexte il y a des abonnés qui sont venus il y en a déjà 4. ils voilà. vont goûter le tacos du chef après ils vont goûter nos créations à nous et nous aider à nous séparer donc t'as fait un gratinage au chèvre c'est ça voilà j'ai mis un gratinage au chèvre ok et donc du coup vu que le chèvre miel yeah, ça texte, se marie ouais, bien c'est chèvre miel donc on va faire une partie avec miel et une partie sans miel allez montre nous t'aimes bien le chèvre miel Joël, ou pas Ouais, je non moi je trouve ça life bro. Oui. oh là là là là là là Juste la moitié. Moi bah, je jeune <rire> ça proprement. Hein. <rire> il y a de l'amour dans ce tacos. Il y a de l'amour voilà, dans ce tacos. Ouais. Toi, tu sais ce que tu fais, toi. Il, <rire> il sait ce qu'il <rire> <sait, il> <rire> fait. Une hein j'aime bien. Merci, <rire> ça fait plaisir, ça fait plaisir, mon gars. On va goûter ça. Donc, on goûte le tacos du chef. On les envoie après parce que c'est drôle. Les abonnés vont les partager, mais on va quand même leur donner le tacos du chef. Donc, on goûte vite fait histoire 2 On donne ça aux abonnés. Et après, on commence nos création Cette vidéo est un peu plus longue, mais elle fait plaisir, mon gars. Incroyable. Oh, ça a l'air fou, non plus sa mère. Hop. Oh. Ça a l'air bien chaud, bien bon. Allez, Joël, goûte. Attention. Le verdict de Joël. Oh, vous avez vu comment son visage il s'est éliminé direct <rire> Oh, il est énervé sa mère. Oh, c'est bon. Tu comprends la réputation du lieu 10-6-9 la trique maintenant. <rire> je, je suis lyonnais, je danse la funk. Jean-Michel Holas <rire> Oh c'est bon <rire> Quel frère J'adore faire des vidéos avec ce mec Oh c'est trop bon Tu vois T'as vu ta création Ça va T'as vu déjà T'as vu vu t as le parisien ta comme tu disais elle aime bien. T bien. bien Je vais On me permettre de goûter également Non mais moi je suis déjà venu ici donc euh, je connais la magie d'ici J'avais peur au début de la sauce fiche Ça envoie Ça en rien à voir avec ce que j'ai pu manger même en termes de garniture, de présentation, c'est le niveau dessus hein. en vrai de vrai. Je pense aux abonnés, on va leur envoyer ça, puis ensuite on va envoyer les nôtres. <rire> ce sera moins sexy. Bon, maintenant, on a vu comment faire. Pierre Feuille Ciseaux. En un. Pierre Feuille Ciseaux. Pierre Feuille Ciseaux. Tu commences. Ah le bâtard. <rire> Joël commence, et puis ensuite je ferai un deuxième. C'est parti. Et au tour de Joël. Joël, je te laisse faire, et Monsieur, allez-y, vous allez le monitorer. Alors. Ça, c'est l'avion pour Non, allez, le bac entier. Ah, okay. Je balance. Non, c'est facile. Pas... Allez, balance, balance tout. Voilà. Après. Tu, tu ressens cette magie, Joël, ou pas Ça se voit que j'ai la technique. Ça se voit que j'ai bossé chez McDo. <rire> Explique-nous ta recette. Alors moi, je vais mettre un peu de ça, avec de la viande hachée. Truc simple, olive je pense, sauce fromagère. Pas de légumes, rien Le choix de la... si des olives. Et chaque soukar être salade. Chaque soukar ouais. Ça m'a plu quand je l'ai vu mettre la chaque et quand j'ai goûté, ça. J'ai vu que c'était lourd. Je vois que le chef a un sourire, il se voit que c'est bien ce que je fais. Et avec euh, là cette escalope, tu vas faire quoi De la viande hachée, c'est ça Ouais. Tu repars sur. Tu retentes le mélange bœuf poulet L'autre fois, fois, pourquoi ça pas marché au wok Parce que ça a trop cuit, à cause du chef. Le chef ne m'a pas aidé. <rire> le chef était nul. <rire> oh je respecte, il était trop gentil en plus Ouais, il est gentil, mais l'un n'exclut pas l'autre. Tu peux être gentil nul. C'est un menteur, le chef était excellent. Tu peux préparer ta galette, viens, Joël. Tu mets que sauce fromagère toi, tu mets rien d'autre Que sauce fromagère. ouais. Ok. ouais oh, mais toi, c'est vraiment genre... Sauce au poivre, fiche et tout, tu t'en fous, quoi. Ouais. Montrez la technique, regarde, montre la technique du Joël. Oh, merde. Ah, oui. Oh, ça va, quand même, je me débrouille. T'en mets partout, mais tu Par te débrouilles. Ouais que tout à l'heure, il y a, ouais. ça, détails, alors, y a trop de sauce. Non Oui, mais pourquoi Je veux vraiment pas que ça soit, sa... ça soit sec. Alors Hey, hey, Joël, si tu veux reprendre une galette, perso, je pense que c'est bien non. joué. Non Eh ben ok, bah c'est ton on galette. Ensuite, euh... Là, t'as toutes les choix. T'as ça, la tomate t'as ouais. la sauce garelle, voilà. T'as shakshuka, les as olives... Okay, voilà, on va mettre comment de. les ah. T'es co content de ce que t'es en train de produire Bien sûr, c'est lourd. Je mets des olives. Sois pas timide, ouais, vas-y, tu peux y aller. Je vois, t'as la main qui tremble un peu. Non, c'est la pression, c'est la précision. J'ai la pression, oh, le lapsus. <rire> Putain, ça me rappelle trop l'époque, presque bon, chez bosse là. Après, euh, je pense que je vais mettre du froid du bruyère. Maintenant, je prends les meilleurs morceaux. Non, tourner d'abord. Ah. J'ai bien écouté, là. Non, ce que je voyais que c'était déjà cuit hein, donc... Euh... Ah, non, t'as bien, T'es en train de retourner un petit peu la viande histoire de l'uniformiser Exactement, histoire que, que toutes les viandes soient bronzées. <rire> c'est quand qui met la viande hachée, chef Joel, -moi Je peux la mettre Vas-y, Joël, envoie-moi cette viande hachée. Je peux la mettre là Ça, ah, c'est la quantité qu'on met dans bon. un taco de deux viandes. 3CF, plus escargot. Là, la crème, il est tout spécial. Absolument, ouais, ben ça va. Ouais, je vais pas lancer. Tu cuit. Je choisis toujours les petits morceaux. C'est normal, les petits morceaux, c'est plus vite que les grands morceaux. Ouais. Et attends, mais je vois qu'il y a pas mal d'aide là du côté de Joël. Il y a pas mal d'aide. Oh. Oh. Ça me dérange pas. Je préfère que ce soit réussi et qu'il soit un ouais, petit peu ça, aidé plutôt voilà. qu'il soit complètement en galère tout seul. Là, quoi, tu sais, quand tu vas te quête là, la tête de je vais prendre bien mon temps. La flemme de me couper, de couper le doigt euh, en live là. Ça... Oh, ouais, hein. il ah ouais, ouais. Attends Joël, mais t'es en train d'y arriver petit à petit là Eh hey, mon gars En fait, moi c'est trop bizarre, dès que je suis observé, je fais non mais, mais des coups secs Ah on découpe Ils sont gros là tes morceaux Joël Oh Joël là ouais, t'es en train de. Tu si peux faire comme ça si... Ils bah, sont je gros C'est un peu. Un peu gros. Un peu gros. Vas-y, repasse encore un petit coup. Attends, il a des bras quand même ah, Bien sûr ah, qu'il ah, a des bras. Je vois des bras mais. Tu peur de casser ta machine, c'est pour ça ouais, Casse, casse Il n'a plus de <rire> marinette si je casse ça J'ai peur de casser ta machine Allez Joël sois minutieux J'ai envie que tu fasses un grand. un grand sandwich pour les abonnés qui sont venus goûter. Si c'est pas bon, je vais les bloquer sur Twitter. Au pire, vu qu'ils sont <rire> en face de toi, tu peux les mettre des coups de pression. <rire> tu peux leur mettre un coup de pression. Il y a 5 abonnés juste derrière. La viande, ah, elle est la viande de chien, c'est est vite. super. Hop, ça va, ils ont, ils ont bonne gueule, tes steaks. Ah mec, Joël elle la manip, hein. Ah ouais, Joël, il oh, va ouais. sur le beau jeu, explique ce que tu vas faire. Coupe, tac, vas-y. Attends, attends, c'est propre ou pas C'est bien sûr, Oh, oh Voilà Joël Robuchon <rire> Joël Robuchon Il a fait bien là non Ouais, il a fait super bien. Oh, il a fait super bien même, il a dit hey, t'es validé par le chef, mon Joël La marinade, t'inquiète. Attends, mais tu sais que je commence à être inquiet, il a de la bonne gueule au final ton truc, hein Mais, mais, mais quelques frites, je pense Oh le bâtard, il sait très bien hein. <rire> Il s'est remarqué très... que c'est dangereux les Mais beaucoup de frites Envoie, <rire> envoie, <on> <rire> c'est. <rire> regarde, filme ça, il Alex. Cliché, il <rire> regarde ça, regarde oui. ça, il en met 5 <rire> Et Joël, ouais. elles sont pas payantes, t'inquiète <rire> Voilà, c'est bien. Là, en vrai, c'est pas mal. Est-ce que tu veux un secret Je vais mettre du vache vache-Kiri. Allez, allez, allez, Joël, tu prends ton petit vache-Kiri comme ça, t'en jette des morceaux. Oh là là là là là là t'es en train de faire de grandes choses T'en penses quoi hey, Eh, vraie question Pour l'instant t'en penses quoi chef de ce qu'il est en train de faire Tu peux m'intervenir euh, bah, Vas-y, vas-y On a dit quoi tout à l'heure On a dit que la viande faire partout. Ouais. quest ah. qu'elle soit des étages. Là t'as fait des étages. T'as fait une sauce. Okay. T'as fait la viande, t'as fait la viande d'acheter, t'as fait les frites. Si tu regardes là, viens voir. Tu regardes quoi Tu regardes des sauces, ouais. la viande, l'escalope, la, la, les le steak, la mmh. viande haché Ouais. C'est pas comme ça. Ok, moi ça doit être un peu plus réparti. Voilà, réparti, soit bien mélangé. Okay. Quand les clients font les faut qu'il trouve l'escalope, le steak, faut ouais. qu'ils qu trouvent des escalope. Faut qu'ils trouvent de tout partout, mon gars. C'est mon premier jour euh, chez la marinette là. Okay. <rire> C'est son premier jour à la marinette. Ouais, là là euh, ça euh, va être pour bien. Rigon, en plus. Voilà. voilà. Après. J'ai perdu confiance en moi. <rire> <rire> Je, ça, ça a fait des réflexions sur le fait de Joel, Eh Joël t'es pas mal là pour moi, franchement là t'es pas mal. Moi je trouve qu'il va être sec la il mais est... allez-y. À la conseil live mon gars oui. Eh vous noterez les, inter... les nombreuses interventions de monsieur l'arbitre hein. Les nombreuses interventions en faveur de Joël Voilà la vérité, la vérité. Voilà Joël ça c'est pas mal ça Tu vois il y a un peu de sauce d'ailleurs. Faut que ça soit plus. Tu vois là t'as ouais, raison, là ça va être sec, il a raison. Voilà. Il faut pas qu'il soit sec. Ouais. Là ça va être le Oh Oh Oh Oh Mais attends on le laisse bien, après on a... Mais attends Mais ce monsieur est très sérieux euh... Moi je le valide pas. Ah. ah Non en fait c'est pas. C'est par rapport à ça. C'est pas trop mal en vrai, pour une toute première. Pour une toute première Pour une toute première, c'est pas mal Non, ça passe pas. <rire> non, ça passe pas. T'es cancel <rire> Qu'est-ce ouais. que tu ferais côté, Je te laisse une côté. Ok, vas-y. Ouais. C'est bon Tant côté, il était comme ça, on est d'accord Ouais. C'est comme ça, il était comme On reprend comme si c'était à zéro. Voilà. Ouais. Faut pas avoir peur de galettes. Ouais. Là, J'ai hein. <rire> Je vais prendre la galette. Par galette, elle a ramassé, hein, Il y a trop de sauce. Ouais. Tu fais comme ça, tu reviens, on a dit que tu pinces là. Ouais. Pour avoir ce soleil. Que... Tu balances ça là-bas et tu reviens avec ça. Ok. Tu vois, la qualité maintenant, c'est la même. Ouais. Tu appuies là. Tu rentres, pu ça. Là, tu fasses ton enveloppe. Okay. tu rentres la première partie. Mmh. Le doigt, il revient. Tu fermes cette partie. Et tu fais comme ça. Allez, mon gars Joël. Comme ça. t'as la galette, à la ramassé. Et, voilà. et bah voilà. Il est mieux. Ouais. Et bah voilà. Il est mieux. Et bah voilà. Là, t'es plutôt bien. Là, t'es plutôt bien. Félicitations à Monsieur Joël Robuchon. Pour moi, je me permets, avant même que tu, on l'envoie au four et tout parce qu'on va envoyer les tacos au four en même temps Pour moi, la seule erreur que tu as fait, c'est que tu as fait une, une base sauce fromagère et qu'après, tu en as remis à la fin Ouais mais moi La base, tu dû mettre de la sauce normale, non Non, t'inquiète Ça va être à mon tour de rentrer en piste J'ai bien envie de... Ouais, moi, je vais mettre escalope marinée, cordon bleu Là, tu vas mettre un autre marinade, c'est la pandorie je vais mettre Tandoori, moi ouais. ah, Allez, c'est à mon tour, les amis. Euh, j'ai de la viande, du coup. Je voulais un poulet à la crème ou quoi, une escalope à la crème, machin. Ça va être escalope Tandoori que voici. Regardez-moi ces épices. Regardez-moi cette viande savamment marinée. C'est magnifique. Du coup, qu'est-ce que j'ai à faire Je vais prendre la viande ici. Je vais la passer là. Donc, euh, je suppose que ça va être... Euh, je suppose c'est avec ça oui. OK. Donc, je vais prendre de la viande ici. Je vais la passer là. Après, mon cordon bleu, ça sera aussi ici ou alors c'est à la friteuse c'est la euh, okay. Panier. Ok, donc je vais mettre avec un peu de frites et euh, le cordon bleu et après je, je, enfin, je ferai la galette au milieu de tout ça et tout. J'ai déjà de l'idée, moi ce sera de la sauce. Je vais faire sauce algérienne avec un peu de mayonnaise. Moi c'est un meilleur que bien. Algérienne mayonnaise en base comme ça et ça sera cool. On va laisser cuire un petit peu, ok, et après je la passe. On fait une pause pendant ce temps là ou alors euh, je peux commencer ma galette Je peux commencer ta galette, ouais, ça, je peux commencer la galette. Ah ouais, on a le droit d'avoir les meilleures galettes du paquet, très bien, je vois que les Lyonnais sont avantagés. Mais monsieur, on t'a aidé du début à la fin, ah tu ouais, n'as pas, ouais, pas, ouais. pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit d'être te. Je vois que les Lyonnais sont avantagés, on a domicile. On joue à arbitrage, maison. Ah ouais, arbitrage ouais. maison. Moi je vais commencer sauce algérienne ici. Voilà, moi j'aime bien cette petite sauce algérienne. Est-ce que tu la rends comme ça ou je la prends ici On la prend toujours avec la sauce qui passe plus. Ok. Super, super. Donc, moi, on va commencer ici, tu vois, gentil, comme ça. Là, je pense que c'est une base solide. Là, là je pense c'est une base solide. Est-ce que, chef, tu as un petit peu de mayonnaise Bien sûr, elle juste là, en de toi. Celle-là Oh, le mix allez La sauce des grands frères, ça. Algérienne mayonnaise, hop. Comme ça. Wesh, ouais, on en 1992 ou quoi pour mettre de la mayonnaise Attends, mais t'as parlé de ketchup et moi on est en 1992 que j'ai parlé de mayonnaise mais ketchup, Le ketchup c'est toujours hype ah, oui. ah. Il est en train de dire que la mayonnaise n'a pas, pas de hype. Bah, la, la hype des sauces. hein <rire> Donc on passe maintenant à l'étape euh, compliquée, mais on va essayer de non, bien la faire. Bien. On va essayer de bien la faire. Comme moi, comme moi. On pas quitter un non, ça va, tu te démerdes. Sauf que t'as pas le même geste que moi. mais bon... bah, Je suis lent en fait, mais pour pas pas me presser T'inquiète, c'est les jeunes, ça. Pourquoi me presser En vrai, je pense que je suis pas mal là, non Ouais, c'est vrai. Je pense que je suis bien même. Donc, voilà pour la base de sauce. Tu sais quoi J'étais tellement concentré, j'en ai oublié la suite. Ah oui, voilà, c'est bon, c'est bon. Moi, je sais ce que je vais mettre en crédité. Je vais mettre un peu de shakshuka et un peu de salade tomate oignon. Parce que je trouve qu'on a... On a quand même un petit peu ignoré aujourd'hui le salade tomate oignon. J'ai quand même envie d'en mettre un petit peu. Donc, shakshuka. Chaque... Et les deux, par exemple Ouais. J'écoute. pas trop de chakchouka. Ok, est-ce que tu vas mettre les deux Ok. okay. Sinon, il va Léger de chakchouka. Voilà. voilà, comme ça. Hop, un tout petit peu. Tac. Est-ce que la chakchouka, je la mélange et après je rajoute le reste vois, ou alors je mélange mets tout Après tu rajoutes le reste. Ok, super. est Parce qu'il qu y a de l'huile Parce qu'il qu y a de l'huile. c'est pas du tout quoi, monsieur Nani. J'ai juste posé une question. J'ai juste posé une question. Eh hey, mais frère, t'as été aidé tout le long, toi Eh je suis un aideux. <rire> On ajoute un peu de salade. On va ajouter un peu d'oignon. Je suis peut-être un peu radin au tomate, je vais peut-être en mettre plus tac et je pense que je fais pareil non non pas tu pareil. penses que j'envoie comme ça voilà. voilà allez ouais c'est vrai que ça a pas trop de sens de c'est plutôt pour de la sauce d'écarter de... les trucs ouais, c'est un truc de vegan là et hey, hey, hey, hey. quand la viande le poulet tandoori va arriver tu verras le vegan tu verras le vegan mon gars maintenant on va passer au tandoori voilà regardez ça, fait... ça... c'est en train de cuire pendant ce temps là donc voilà le tandoori ça a bien évolué, là, en quelques minutes, dites-moi Hop, je vais en passer un peu, là, tac, et je mets sur la grille, là-bas. Voilà, je vais en remettre un peu, hop, hop là, voilà. Ça sent bon, ça sent bon, ça hein. fou, ouais. franchement, le poulet tandoori, c'est phénoménal. Hein. Oh Les épices, quel don, mon gars Ça, on aime bien, ça. Je vais laisser ça cuire un peu, je retournerai au fur et à mesure. Un petit cordon bleu, comme ça. Cordon bleu, ça Ouais. Les Dobermanneries commencent. Les Dobermanneries commencent t'as dit Ouais. La Dobermannerie gros elle est elle est enroulée là-bas là. là. <rire> c'est une Dobermanerie ça Tu mets as un cordon bleu T'es as un assassin T'aimes pas Je sais pas, c'est bizarre. Escalade ce cordon bleu, moi je trouve que c'est un mélange classique, ah ouais. c'est mon avis. On prend les morceaux pour qu'ils cuisent de manière uniforme et qu'ils aient cette belle couleur, qu'ils soient bronzés comme a dit Joël. Mais après eh nous on va les gratiner Oui on va les gratiner ah ouais, T'inquiète pas, ça, ça, va des... euh... ça peut Ça peut relancer des carrières de. Le... Parce que franchement, le gratin chèvre humel qu'il a fait tout à l'heure, c'était incroyable. Eh, hey, venez, venez voir, venez, venez voir ce qui est en train d'être préparé. Voilà. Venez voir. Ça, c'est moi qui Donc suis vrai, en train de préparer ça. C'est plus la Vous voyez ça, vous aimez bien, ça vous inspire un peu. Non ouais, mais un tacos cordon bleu, c'est pas un truc cordon bleu, avec ça, ça fait pas bizarre. Non, vous inquiétez pas. Je vais envoyer des frites plus le cordon bleu. Puis-je avoir les frites ça, Ok, nickel. Okay. Les frites Pourquoi, là, tu veux pas de mes frites pas parce qu'elles elles ont été cuites à un moment, toi c'était bon pour toi, mais moi il faut que j'en refasse Un petit peu, Hop. On va en faire un petit peu Ouais mais juste ça ça va Hop. On met au milieu C'est bien chef J'ai jamais fait Hop, voilà. comme ça Bon ça va c'est pas trop dur <rire> Pendant que le tandoori est en train d'être terminé Il y a ça qui cuit, voilà ça, ça va être magnifique Derrière on va prendre ça on va le couper en morceaux, on va couper en morceaux de cordon bleu, on va aller tout foutre dans la galette, on va rajouter un peu de garniture, on va essayer tant bien que mal de le fermer. <rire> et après ça aboutira à quelque chose qui ira au four et vous avez ici les juges, les juges du concours d'aujourd'hui. C'est vous qui allez donner les points. Merci d'être venus les gars. C'est vous qui allez donner les points. Ah avec plaisir, avec plaisir. Ça c'est des bons morceaux de poulet ça des morceaux de poulet qui feront plaisir à ta femme. Mon cordon bleu ah, ton, ouais, ton cordon bleu il est, ton... Ton bleu, il est... Il est bien noir hein Il est bien bien bien, ah, bien cuit là Ah il est bien noir hein, c'est un... Attends, hop. Ah c'est dur hein c'est pas rapide hein <rire> Mais après ouais, il... il prend son temps, il a raison. Après, être pressé Pour le, foot... le beau football En vrai Non en vrai ça va Pour être en vrai, tu vrai, va. lentement C'est plutôt pas mal non Hop, très bien, super sa merde ça a l'air équilibré, ça a l'air de toi. On <'en> a pas trop de sauce, c'est bien réparti. Mais après le problème, c'est qu'à chaque fois lui commence avant moi, il je commence avant lui. Donc tu peux voir les conneries qu'il faut pas faire. Petit morceau, petit, petit, petit morceau, supplémentaire. Je regarde un petit peu. Je pense que c'est un peu, un peu dur cette fois, mais bon on va essayer. On a la frousse <rire> C'est long <t 'en> Il est lent ce lait bah quoi, euh, gros, je, moi moi je prends mon temps. Je pense que je suis plutôt pas mal là. Hop. Non en vrai t'as d'être ça En vrai je pense que je suis pas mal là. Non t'as des ça. T'as fait des travaux là. Ça va hein Première partie. Tac. On va mettre ça de manière un petit peu uniforme, comme ça là. Hop. Je pense que c'est plutôt bien, bien réparti. Je vais faire comme euh, Joël, je vais mettre un peu de vache-quiri. Oh, le copieur et, et quelques olives. Oh, le copieur moustille oh, oui, Regardez comment je me concentre pour essayer de faire les choses bien. Pour essayer d'envoyer un bon sandwich pour mes abonnés. <rire> pour les frérots qui sont venus nous voir. Hop, on ajoute un peu d'allumettes. Super. Tac. Un peu comme ça. Eh hey, les gars vous allez vraiment. Là c'est un tacos all-star Eh hey, Joël, regarde sa tête filme sa tête Five sa tête Là cette caméra elle l'a pris, Joël, tu n'as pas échappé Ta tête d'inquiète là L'étape la plus dure, je crois, c'est de fermer tout ça. Et ça, ça me fait peur. Eh, Inch'Allah il ratera. Inch'Allah, elle est scoupondeux. Oh chef Chef, monsieur Je vais avoir besoin d'aide L'étape de fermeture mais non, on a oublié un truc là. On a oublié des frites. Ouais, les frites. Bah oui, les frites. Ah, oui, le... C'est vrai. Donc là maintenant, c'est Ah non. Voilà. Oh. Il a rien oublié encore. Eh, tu l'as trop sauvé. Non, non, là il a rien dit. Il a rien dit, c'est moi qui, qui m'en ah, ouais, suis rappelé. Ah ouais, il s'est sauvé. Mais c'est moi qui m'en suis rappelé, wesh. Hop. La sauce fromagère. Tac. Et là maintenant, si je me rappelle bien. Ouais, bien. Non, ça va. Je pense que je suis prêt pour essayer de fermer. Hop et attends après c'est. On oh, dirait roule. Après roule oui. Attends attends. Hop là voilà. Là je pense Tac. Je pense Après je fais d'un côté puis de l'autre. Maintenant il faut que je me rappelle. Je crois que c'est les deux en même temps que c'est les deux en même temps non c'est raté bah je sais plus c'est quoi alors franchement je sais plus c'est quoi c'est comment déjà le con je, je, le passe. je peux t'aider si tu veux non mais je veux bien encore à zéro encore à zéro bah, oui c'est mieux je pense j'étais pas mal je moi t'aider hein non comme ça je un peu. hop tu vois comme tu disais alors faut pas que je joue il y a pas ma marine tiens regarde hop là on est pas mal regarde je fais comme ça vas-y hop comme ça très bien Turn. Ok, en de l'autre côté, main. super. un deux doigts, c'est comme ça. Tu ramènes le troisième ici, et tu fais comme ça. Ah ouais, c'est dur C'est bon Ouais. Alors, Allez. deux doigts. Un premier doigt. Comme ça. Un deuxième. Comme ça. Un, troisième. En fait, un troisième. Voilà, ça fait un Et ensuite, je ferme ici. Je retourne. Non c'est ouais, noir, c'est noir, j'ai été bien aidé, il rien sal, à dire mais voilà <rire> la finalité de ma création. C'est noir, c'est noir. Mon tacos versus celui de Joël qui est juste là. Là maintenant on va être à l'étape de la mise au four, vous allez le gratiner un peu c'est ça sûr. Il y a mozzarella, il y a raclette, il y a chèvre, on a déjà testé, il y a gruyère. Raclette. Oh, okay. Raclette toi C'est très certain. Ah, raclette Raclette, sûr. Mozzarella pour moi, j adore, j adore, raclette pour Joël. Ça va aller au four. Prochaine étape, ils vont goûter. Ils sont 5, donc s'il y a 3, 2, dans tous les cas, il y a un gagnant. C'est parti, les frères. Les gars, la création finale est sortie du four. Comme vous les voyez, les tacos sont gratinés. Bon, habituellement, on essaye de faire en sorte de pas dire ce que ça va être, mais bon, ils l'ont bien deviné depuis ouais, tout à l'heure. Le tacos de Joël, le mien. Donc, le son tacos, c'est ta gratiné raclette et le mien mozzarella. J'avoue que toi, les petits lardons là-dessus. Ah ouais, ça, ça, ça, ça rajoute du flot. Hein. Ils ont l'air de faire des travaux. On va goûter nos propres créations et ensuite, on va laisser les personnes. Du coup, goûtez tout ceci. On se coupe un premier morceau et on le coupe en deux comme ça on se le partage, ok Je suis dans la boîte, mais t'en as pas Ah mais rentrer dans le crâne Tu fais que de chanter de la funk Joël depuis tout à l'heure. Mon taco c'est du coup casser la gueule. Régale-toi. Vas-y prends ce morceau. Ah ouais toi il s'est cassé la gueule toi Eh mon taco c'est incroyable Alors que mon taco c'est gangster. Il est bon hein Le gratinage, par dessus là, ça rajoute quelque chose. Eh. Je vais gagner gros. Le mien je l'adore, le, le mien je l'adore bro. C'est vrai c'est gratuit Ouais. Joël, hmm j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ouais. C'est le mien que t'as goûté. Mais non, c'est pas possible. Si, si. Oh la crime. Ah ah ah ah ah ah ah ah alors là, alors là, alors là, alors là, je vais m'expliquer. Je suis très content que t'as apprécié mon tac Mais le que t'es bon aussi C'est pas nous on juge, eux de toute façon Mais non mais en fait le problème c'est que c'est le, le, bon, le gratinage C'est le gratinage qui aurait amélioré mon plat. Et en fait c'est le gratinage qui rend des trucs encore meilleurs Eh, hey, rien à dire c'est à prendre en compte, le gratinage aurait été inversé C'est vrai C'est pas grave Laissons les personnes goûter Ouais donc ça c'est ah. Suzak. Ah. Non ouais ça c'est eh. le Régalez-vous <rire> Moi moi je sens que le mien il est bon là là-bas Non moi je me suis... moi On m'a tué le, le gratinage avec ce que j'ai fait là Franchement, je pense que même si on a versé gratinage, je pense que je gagnais. Non, non, non, non, non, non. non. Au, pas... au, hey, au début, tu te kiffais, tiens. Pas... Tu non, par payé, matin, à... ouais. non, par contre, moi, j'ai adoré. Et là, ça hein. Il est, il est, est même, le même hein ah, là. Là, celui-là, c'est quelque chose quand même. Je dirais pas le contraire, il est exceptionnel celui-là. Mais celui-là, hey, il est bon hey, Je l'ai dit, je retourne pas très bon Là où il est très bon, c'est les lardons. T'as vu, c'est un vrai. Gros, oh, c'est ce que j'ai dit C'est un vrai apport. Mais c'est ce que j'ai dit le gratinage C'est un vrai Joël, apport, on oh, d'accord. Oh, hein c'est qui qui a mis des lardons dans le sien prends, prends les olives Non. Non, mais toi, t'aimes pas les olives de base. Si, si, ça va, non, mais... Non, non, dans la cuisine, tu m'as dit que t'aimais pas les olives. <rire> Aimes les olives, vas-y, <rire> Joël, il met des coups de pression Bon, de toute façon, je peux te faire le tien, je peux encore goûter mais... <rire> T'as le bâtard. Inversé maintenant les amis. Franchement, il est vraiment bon bon. il a pas. Mais mais la modération dommage, comment pas Mais moi c'est pas c'est moi. je Mozart. sais. Je, je Bah étonnamment attends, étonnamment Eh moi je peux faire ça. Que je suis là. Les, les olives je stream à mort. Franchement, tu vois Oh le stream! Ah ouais, c'est bon, ouais, t'arrêtes ouais. les excuses! Ah, c'est ah, ouais, ouais. bon? Non, mais je t'avais dit qu'il était bon le tien et toi, non. tu disais direct que t'as pleuré! Donc, du coup, regardez la caméra, les amis, et vous dites lequel vous avez préféré. Moi, j'ai préféré le gratinage raclette. Mmh. Ouais, mais c'est le Mais, mais... j'ai préféré le tacos avec la moitié dessus. Ouais, D'accord, donc, donc, en fait, donc j'ai préféré ah, ton tacos. 1-0 pour Joël. Ok, ouais. alors, bravo! Mais, on mais on les olives, pas. ça. Ça aurait été vraiment. Quand tu stream, non Ouais je stream, mais. C'est à ton tour Mais c'est dur c'est Non, moi j'ai trop... Ai trop aimé l'ardon sur le dessus, donc celui-là fort 1-1, envoyez-vous. Prends donc de ce petit taco sans bouche Il mange bien Goûtez-le il, euh, il mange bien Il mange bien hein. Mais il est bon ton truc à la direct t'as chouiné gros, il est très bon Non mais mon... le gratinage de dessus c'est ça, j'ai la diff. <rire> le gratinage est super bon. Tu vois que oui mais je me suis fait avoir. Il, est... il... il... il est... vient il... te dire à gauche ça, il est, il est super bon, est... Tu... Tu... Ouais. Tu... Ouais. tu dis rien et dès qu'il dit un truc bien sur le mien tu chiales. Non parce que c'est mon gratinage. Il était également de l'autre. Ce serait beau que ça fasse 2-2 de et que le dernier il... Il départage. Ouais. Déport... Ceux qui départagent tu vas voir. <rire> Je vais te harceler. <rire> T'es stressé un peu, hein? Non. Mais là, là, là, ça voudrait dire que je serais mené 3-0. Quel est votre verdict? On vous écoute. Moi, bah, je vote Joël. 2-1. GG? Tu votes pour qui? Moi, bah, je vote Zach. 2-2. Oh, oui. ah, ouais. Ouais. Ah, ah, ah, tu vois? Ah, ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est bon ton truc. Chef, est-ce que tu peux nous départager? Il y a 2-2. Il peut y avoir 3-3. Mais s'il y a 3-3, c'est Alex qui départage. Ouais. <rire> On pense à qui te paye, hein? Mais en vrai. Jean-Michel, ah, c'est vraiment bon. Le, la viande là, et avec la sauce. Le super, tandoori, ouais. cordon bleu, algérien mayonnaise, On vous a franchement... parlé un peu. <rire> ah oui, bon, on Joël, il y a l'airé derrière. Mange bien, Tu vois ça, les massages, voilà. je vous parle là. Hey, Joël, Joël, ah, doucement, voilà. wesh bon, laisse le... ouais, la Mange, laisse-le lâche-le Mais c'est quoi, corruption Faut que soit détendu. Corruption Fais <rire> le bon choix, petit. Ha ha ha ha un coup de pression. Laissez votre verdict, messieurs. Pour qui vous donnez le point En ah ouais, sans pression ou quoi, celui-là, l'Alger, je suis pas fan. Du coup, je préfère celui-là, ça, ça pique moins. 3-2 pour Joël. Le chef Moi, j'ai des sacs. 3-3 oh, oh, oh le 3-3 Alex <rire> Oh là là, 3-3, c'est la première fois que c'est aussi serré entre nous. C'est la première fois. Alex, pense à qui te paye. <rire> non, je rigole. Je rigole. pense à qui va te casser la gueule. Ouais <rire> Pense moi ça qui a... Ah Joël il est silencieux <rire> La, spéciale. La spéciale La spéciale massage Léger, viande hachée... Pense à cet animal qui est mort pour toi À qui est-ce que tu donnes le point Je donne le point Oui. A Zach <rire> Ça nous prive. <rire> Let's go Pourquoi Parce que je trouve qu'il y a plus de... La sauce Algérine, a fait grave la diff en vrai. En vrai, En vrai, t'aurais une sauce Algérine... Chef aussi, tu dis ça Chef, il dit la même chose, il dit l'Algérine fait la diff. Moi, objectivement, j'ai préféré celui-là. Mais pour être tout à fait objectif aussi, c'est vrai que les gratinages inversés ça t'a pas aidé. Ouais mais moi j'ai préféré euh, celui de Zach honnêtement. Et bah en tout cas plus ça plus fait extraordinaire. Je voulu vous influencer mais ce que celui de Zach. Bah ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Bon les amis, j'espère que cela vous a plu. C'était une longue vidéo et tout, mais c'est cool. Bon, c'est un challenge fun. Venez hein, à la marinade. Un... C'est calme, venez à la marinade, merci à la marinade d'être venu, enfin d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui. Il y a l'adresse qui s'affiche quelque part. C'est pour Mathéo, un des meilleurs tacos de Lyon. Si vous passez sur Lyon, venez manger ici, venez de notre part, ça fait super plaisir. Merci de nous avoir accueillis encore une fois, okay, vraiment, ça fait bien. super plaisir c'était lourd et on vous souhaite une bonne fin de journée on se retrouve à la prochaine ciao ciao